Bon bah bonjour Nicolas, ça fait rien. très plaisir de te voir ici. Bah moi aussi. Le but du jeu aujourd'hui, c'est que tu nous racontes euh, le travail qu'on a fait ensemble, à quoi ça t'a servi à l'époque mm -hmm. et savoir si ça te sert encore aujourd'hui. Okay. Alors du coup, euh, bah, pour les gens qui n'ont pas la chance comme moi de te connaître, euh, <rire> tu as fait quoi et aujourd'hui tu fais quoi euh, bah Alors euh, moi, je viens de ma ruey maison où j'ai fait toute ma scolarité, euh, donc euh, collège, lycée, etc. Ensuite... Euh, j'ai fait une prépa commerciale, donc, euh, qui prépare aux écoles de commerce, où euh, voilà, j'avais passé une première année plutôt bien. J'avais des bonnes notes, sans beaucoup de pression, sans, euh, sans beaucoup de, euh, poser trop de questions sur moi aussi. Et la deuxième année, je me suis pris une énorme claque. Et, euh, et comme euh, la prépa, c'est pas juste euh, réviser, mais c'est aussi beaucoup de, dans la tête que ça se passe. Euh, moi, j'ai eu une perte, un peu de confiance en moi, notamment, notamment en maths. Et c'est pour ça que j'étais venu vers toi. Euh, je réagissais face au stress et face à mes copies quand j'étais le jour J euh, dans, pendant mes concours. Je regardais autour de moi, je voyais les mecs gratter et je me disais putain ils y arrivent mieux que moi et... mais je comprends pas, me... j'entretenais ce stress quoi. C'est ça, et, et d'ailleurs tu le dis bien, c'est toi qui entretenais le stress en fait. Ouais, ouais, ouais non mais je me je, rappelle, j'avais mon cerveau en ébullition, j'arrivais pas à me calmer etc. Et euh, même si je savais qu'il fallait que je prenne du recul, ouais. mais pas les, je me posais pas les questions qui me permettaient euh, de que ce soit effectif quoi. D'accord. Et alors du coup donc t'es là le cerveau en ébullition conséquence euh, perte de moyens face à la copie, conséquence, note qui se casse la figure. Toi et moi, on, on bosse ensemble sur la process communication, c'est le, le, le, la proposition que je te fais, parce que apparemment, euh, dans ce que tu décris, ce que tu me décris à l'époque ce que tu me décris maintenant, c'est une histoire de gestion de son stress, mm -hmm. gestion de sa motivation, gestion de ses émotions. Or, le modèle me paraît bien adapté à ça et on, bo on bosse ensemble là-dessus. Mm -hmm. Donc, euh, je te fais remplir le questionnaire et on se retrouve pour parler de ton profil. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là ouais. Ouais, très bien. Ma, de base, le, le questionnaire m'intriguait, et j'attendais de voir ce que, ce que, que j'allais tirer de ça, et voir quel type, même c'est marrant, tu vois, quel type de personnalité tu as, et donc voilà. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'après, tu m'as présenté ça, et on aurait pu dire, moi je pensais que c'est bon, j'allais avoir mon petit bouquin avec, avec voilà, t'es <rire> comme ça, voilà les questions qu'il faut que tu te poses dans ton, dans ton cas, et alors que pas du tout, en fait, ça, c'est quoi, c'est 10% de... C'est 10% de la leçon à retenir et en fait les 90 autres pourcents, c'est euh, l'échange qu'on a eu ensemble après pendant deux heures et même les fois d'après euh, en disant, bah voilà, là c'est le questionnaire, euh, les réponses c'est ça, ouais. euh, mais toi, comment tu réagis face à ça, quelles questions tu te poses, etc. Mm -hmm. Et ça permettait, c'était vraiment dans, comme ça que j'ai pu m'approprier en fait, et, enfin j'ai l'impression de, de m'être approprié le... Euh, le, les résultats du questionnaire Processcom. D'accord, donc c'est ça, on ne peut pas le faire en ligne, recevoir le résultat et le, le truc est géré pour Ouais, Oui, exactement. Après notre travail, les, les, les leviers sur lesquels tu as commencé à actionner, c'était quoi Déjà, je me vois des questions, euh, j'ai bah, fait le travail qu'il fallait faire, mm -hmm. j'ai fourni l'effort, j'ai les connaissances, ouais. donc le problème, euh, il n'est pas là, euh, j'ai toutes les raisons, j'ai tous les outils en main pour avoir confiance en moi et mener à bien l'épreuve. Ouais. Et du coup, rattaquer le truc. Et c'est ça. Enfin, ça correspond à, à ma phase persévérant, ouais. euh, comme on avait vu ensemble, euh, qui était voilà je, je, reprendre confiance en moi, euh, savoir euh, comment reprendre confiance en moi pour attaquer les choses ouais. de la bonne manière. Je sais que je peux me faire confiance. Ouais. J'ai fait ce qu'il y a pour ça. Et exactement. Ok. Ouais. Et euh, à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, tu me parlais d'un deuxième stress qui était plus personnel, entre guillemets, plus dans tes relations. C'est vrai que je bossais beaucoup pour avoir une reconnaissance en en dire bah bravo, ouais. J'avais besoin de cette reconnaissance et c'était ça le limite le plus important que la note qu'il y avait marquée sur ma copie. Et, euh, et en prépa c'était toujours un peu vrai. Euh, et ça a un, un peu changé parce qu'en prépa j'ai compris que c'était ce que je voulais faire et que je voulais aller vers une école de commerce. Mais jusque à la première et un peu deuxième année, euh, euh, je, je bossais encore pour, qu pour montrer qu'ils que pouvaient être fiers de moi. Quoi. Ouais, euh, donc... Qu qui peuvent être fiers de moi, on est déjà en train de passer en phase persévérant, et qui m'aiment, base empathique qui était derrière. Ouais, c'est ça. Ça va Et euh, aujourd'hui, par rapport à tout ça, donc tu réussis les notes remontent instantanément, dans mon souvenir. Oui. Comment ça, comment ça s'est passé bah, après Petit à petit, j'ai commencé à, le, à mettre en application euh, euh, vraiment les réactions que je devais avoir face au stress. On déjà comment déceler le stress, et quand tu le décelles euh, comment réagir face à ça, les questions à te poser, mais c'était limite hyper carré. Je, je stresse, process comme, on m'a dit faire ça, je me pose ces questions, tu relativises un peu, tu te poses ces questions et ça va mieux. D'accord. Et donc c'est vraiment le lien entre le côté vachement euh, euh, algorithmique que peut avoir le questionnaire et le côté humain après, ouais. euh, que tu as en impact dans, dans ta réaction. Grâce à, à, au gain de confiance que j'ai eu au cours de l'année, avec l'évolution de mon attitude face aux épreuves, au stress et, euh, et l'échéance de, de fin d'année avec les concours, bah, J je, on n'aurait pas pu rêver mieux. J'étais en fin de classe en fin d'année. Et, euh, et Après les concours, j'étais dans les, dans les seuls de ma classe à être admissible dans toutes les écoles. Avec les profs qui venaient me voir, en me bah, « Qu'est-ce qui t'est arrivé Nicolas <rire> Qu'est-ce que t'as fait T'as triché ou quoi ?» ouais. et, voilà. et moi, j'étais hyper fier de ça parce que je savais que bah oui. le travail, tout le monde le fournit. Le tout, c'est « Qu'est-ce que t'en fais mm. ?» Et le jour des concours, c'est 50% de travail, 50% de euh, comment tu gères ton stress. Et ben là, les 50% de stress, j'ai pu hyper bien les gérer, ce qui n'aurait pas été le cas en début d'année. Aujourd'hui, si, euh, si, euh, est-ce que tu recommanderais la Processcom À qui, pourquoi Enfin, tu vois, à qui, euh, ce serait quoi les, selon toi le sens de tout ce travail quoi Tu peux l'utiliser dans toutes les situations de ta vie. Quoi. Euh, parce que euh, Processcom, ça n'utilise pas seulement... Euh, ta réaction dans un cas précis de situation, ça une analyse de ta personnalité et comment tu, gères face, comment tu gères ton stress face à une situation critique. Euh, ça, j'en ai pas eu qu'au concours et j'en aurais pas que... Enfin, mm. je vais l'avoir à, à un niveau que soit personnel, professionnel, avec n'importe qui. On peut être dans une situation que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel de, de stress et qu'on veut, qu veut savoir le gérer ou qu'on pense que, que ça peut être utile pour mener à bien ses projets et aboutir à ses objectifs, bah... C est, c est, c est clairement, moi, pour moi, clairement, c'est un, un, un truc qui, à refaire, je le referai 100 fois et sans ça, je ne serais pas du tout là, sûrement.